Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, aujourd'hui, on va parler argent avec Lilith qui semble vraiment déterre à nous prendre.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 ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos, vous ne pouvez pas le rater, vous l'avez aussi à droite sur l'overlay, magnifique, venez nous rejoindre les amis, vous y retrouvez toutes les infos, les screens, les leaks sur Rock et surtout les jeux que vous pouvez voir sur la chaîne, auxquels vous pouvez jouer. Les amis, donc je vous le disais, Lilith là, ils abusent un tout petit peu, déjà, déjà, petite correction sur la vidéo d'hier, hein. en ce vendredi, on commence direct avec les correctifs, hein. Je vous parlais de la vidéo hier d'un event qui était uniquement... Alors un event, un cumul de bundles. Alors je le cherche, il est là, qui était uniquement sur les royaumes en saison 2. Correction, il apparaît sur tous les royaumes. La ruée des gemmes a bien pop partout. Donc ce petit event hein, où on peut avoir des sculptures génériques je trouve cette icône totalement éclatée là la petite tête avec les oreilles on dirait sim alors sim c'est vraiment pour les anciens donc euh, je la trouve éclatée je... mais sinon c'est euh, bien fait c'est une bonne idée est ce que je vous conseille d'utiliser cet événement il n'y a pas de conseil ou pas parce que dans la mesure où vous allez faire un achat vous allez tout de suite les récupérer c'est gratuit qui plus est, avec le pop des events saisonniers, on se retrouve à avoir un petit cumul intéressant. Où est-il Il, il n'est pas encore pop. Ah non, peut-être qu'il remplace. Ah, je viens de comprendre. Cet event, ruée des gemmes. On verra demain, après-demain et lundi, si il pop. Il remplace, à mon avis, parce qu'ils ne vont pas en mettre plusieurs en même temps, l'ancien event de cumul qui nous donnait des sculptures génériques. Donc, pour le coup, certes, c'est moins cher que l'ancien, puisque l'ancien c'était 2500 par jour. Enfin c'est moins cher, juste pour les deux premiers paliers. Mais c'est une carotte intergalactique, puisque ce ne sont que pour des commandants qu'on possède déjà. Donc on ne peut pas stocker des sculptures génériques et euh, les claquer après la... Franchement, je préfère euh, moi largement euh, avoir euh, des petites sculptures génériques ou des sculptures d'un commandant que ces sculptures-là, même si au final, si, euh, si on regarde bien, la finalité pourrait être la même. Pour le moment, elle est dans l'état actuel du jeu, c'est la même chose, plus ou moins. En revanche, s'ils ont fait ça, c'est qu'il y a un move derrière et à terme, ça le ne sera plus. Pas très français cette phrase, ça sera plus en tout cas la même finalité, j'en suis persuadé. On va rester sur les bundles comme on est là, puisqu'il y en a plein qu'on pop. Il y a chasseur d'Histoire, et c'est là que la carotte se passe, on va y revenir. Flamme de la saison, c'est si vous êtes en KVK, le bundle Brise Printanière. Là c'est la fête, hein. Lilith lâche les events et lâche les bundles. Brise Printanière, le premier niveau vous permet d'avoir une plaque de nom Parfum des sakura. Bon, elle est plutôt sympa, plutôt jolie. On a les petits moulinets de cerf-volant. Alors ça doit exister, ça j'en ai jamais vu en vrai. On a la plaque de souhait qu'on pourra utiliser par la suite. Hein, et diverses choses. Est-ce que ce mode de lait intéressant Moyen intéressant. Puisque je crois que si je compte bien, et corrigez-moi en commentaire les amis, je crois que nous venons de manger une petite carotte magnifique. Puisque... Si on a cet event hein, avec les moulinets du cerf-volant et les plaques de souhait, ça veut dire qu'on n'a pas la deuxième file à 7000 gemmes, mais que nous avons le store. Et je crois que c'était le tour de la seconde file. Encore une fois, hein. mettez-moi en commentaire si je me trompe dans mon calcul. Mais la dernière fois, c'était le magasin de la voleuse. La fois d'avant, c'était déjà le store. Et c'est la fois d'encore avant où c'était la deuxième file. Du coup, ça aurait dû tomber tous les trois événements saisonniers. Donc, tous les trois mois, en gros, ça aurait dû être maintenant. Donc, je pense qu'on prend une petite carotte. Pour le reste, aucune nouveauté. Donc, n'achetez pas hein. ces bundles. Ils servent à rien de mon point de vue. Sauf si vous voulez piller le store. Le store, on y va. Il doit être là. puisque on a les events hein, qui ont pop. Le retour du printemps. Il est annoncé hier. Je vous en parlais aussi dans la vidéo. On reviendra après sur la recherche... De merveille, on a donc souhait pour les nuages. Hein, où On donne nos petits trucs. Hein. En échange, hein, ils nous filent des récompenses. On a surplus de printemps. On a pour le store, vraiment, c'est une carotte. Sauf, encore une fois... Si vous achetez les bundles, c'est une carotte par rapport à la seconde file à 7000 gemmes. Si vous claquez des bundles, vous aurez bien les 30 sculptures. sinon je crois qu'on peut en avoir 7 avec tout euh, ce qu'on peut avoir de gratuit. Nouvelle floraison, rien de particulier, c'est les events en 5 jours. L'atteindre des sommets, c'est un nouvel event hein, qui se remplit avec des rubans à récupérer, des, des quêtes liées à la... aux events saisonniers et choc des tempêtes. Alors choc des tempêtes, c'est de la balle, c'est des sculptures gratuites et c'est pas trop trop compliqué. Je vous ai déjà fait plusieurs vidéos dessus, je pourrais vous en refaire une, les amis. Passons donc à la recherche de merveilles. Et à cette carotte intergalactique à la recherche de merveilles. temps restant, 2 jours, 16 heures, 28 minutes et 33 secondes. Suivez votre boussole pour découvrir les reliques d'un royaume ancien, déterrer des pièces d'attirail qui vous permettront de gagner en puissance. Alors là, on va mettre aller et on se retrouve sur la page de l'event, elle est très jolie. À la recherche de merveilles. On va regarder les règles. Vous allez voir, c'est magnifique. Pendant l'événement, utilisez des boussoles pour chercher des reliques. Pour chercher des reliques. À la fin de chaque recherche, vous recevrez, vous recevez une pièce d'attirail. Avant de chercher, vous pouvez sélectionner votre formation préférée. Sur la gauche, on va aller voir. Une pièce d'attirail légendaire de cette formation sera ajoutée à la liste des récompenses. En tant que récompense préférée, vous pouvez changer votre formation préférée pendant l'événement. Changer votre formation préférée change aussi la pièce d'attirail définie comme récompense préférée. Toutes les 10 recherches, vous recevez à coup sûr une pièce d'attirail légendaire. Toutes les 40 recherches, vous recevrez à coup sûr une pièce d'attirail légendaire inscrite pour votre formation préférée. À la fin de l'événement, les boussoles inutilisées seront converties en 200 gemmes par boussole. Votre hôtel de ville doit être niveau 8. Vous devez construire le forum des tables, bla Et on voit le pourcentage. 4% pour la légendaire préférée. 18% pour une légendaire préférée. Pièce d'attirail, ligne, 5%. 5%, là ça me paraît beaucoup. Hein. Pièce d'attirail légendaire préférée, 18%. Je trouve que c'est élevé. Mais on le voit. Pièce d'attirail épique, 15%. Pièce d'attirail épique, 3 lignes. 15% également. Non, je ne vois pas la différence entre ligne et 3 lignes. Je ne vois pas cette subtilité, dites-le moi en commentaire si ça ne me revient pas durant la vidéo Donc on choisit sa formation préférée, moi celle que j'utilise le plus je pense que c'est en pointe Comme beaucoup de joueurs, c'est en pointe ou je crois que c'est en pointe On confirme et il montre les différentes pièces d'attirail hein, qu'on peut avoir, on les a aussi là Bon c'est les pièces standards, il ne nous met pas de bonus particulier, c'est au hasard lorsqu'on le fait Pourquoi c'est une carotte C'est très simple c'est un event qui est exactement, rappelez-vous, comme les dés de la chance. Vous vous rappelez de cet event éclaté qui servait juste à nous faire claquer un max de gemmes tout simplement pour réussir à récupérer des éléments de craft. Quand le système de craft est sorti, ils nous ont sorti des éléments éclatés pour claquer notre thune. Et bien là, ils font la même chose. Comment obtient-on les boussoles C'est simple, acheter avec des gemmes sur la page à la recherche mes méveilles Ou s'obtient en achetant le lot chasseur d'histoire. Donc c'est simple, il y a deux moyens d'obtenir des boussoles. Soit on achète, soit on achète. C'est magnifique Magnifique. Donc je vais en acheter pour faire... Hop là je peux en acheter 10 à 500. J'en achète une petite. Je claque mes 500. Tout le monde est content. Et je peux faire une petite recherche. Je peux en faire 160 maximum. Alors, vous imaginez hein, claquer 160 recherches. Ça va coûter cher. On clique, on a une petite animation qui est très sympa. Il nous montre un point où il y a une corde sur la carte. Hein. C'est la harpe d'Horus. Je viens de claquer 500 gemmes. Pour une harpe qui est d'un niveau épique et qui est moins bien que ce que je possède déjà. Attaque de la cavalerie, défense de l'infanterie, santé des unités de siège. C'est totalement éclaté. 500 gemmes pour ça les amis, je me suis bien fait voler. On va en mettre une petite deuxième, ça fait plaisir ces cadeaux aujourd'hui. On en met une petite deuxième et on obtient un autre truc tout éclaté, épique puisque c'est violet encore une fois. Et qu'est-ce qu'il va me donner Un œil de russe, attaque des archers, défense des archers, c'est déjà mieux. Mais santé de l'infanterie, j'aurais préféré trois stats, c'est tout autant éclaté. Alors autant vous dire que je viens de claquer de 1000 gemmes, j'ai bien le seum. Pour des pièces d'attirail qui sont vraiment moisies. Pour qui est ce cet event? C'est pour les baleines. C'est pour les gros spenders. Puisqu'il faut aller tous les 10 pour avoir une pièce d'attirail légendaire. Et c'est pas parce que vous avez une pièce d'attirail légendaire en plus que ça va être la fête. Regardez des pièces d'attirail légendaire, on en a tous plein. On va dans l'attirail hein, des légendaires j'en ai des éclatés, hein la trois et celles qui ont trois stats différentes par exemple et eh bien c'est éclaté celle-là vitesse de récolte défense de l'infanterie celle-là elle est éclatée De ou vitesse de récolte pareil défense dégâts totaux celle-là est pas mal mais il y a quand même une vitesse de récolte hein, défense de cavalerie réduction des dégâts Bref, euh, les pièces légendaires, il y en a des biens, il y en a des totalement moisies. Regardez celle-là par exemple, attaque de cavalerie, charge de troupes, santé de cavalerie, celle-là est bien. Mais la probabilité de tomber sur une pièce qui est totalement moisie est vraiment extrêmement Important, bien plus que pour tomber sur une pièce bien. Et pour ça, vous devez claquer 5000 gemmes ou acheter des bundles. Et dans le bundle, regardez, on y retourne. Dans le bundle de base, il y a sur le premier niveau 4 boussoles seulement. Donc vous n'arrivez même pas au palier. Sur iOS, je suis à 6 balles quand même. Donc 4,99€, 5€ sur PC ou sur Android. C'est extrêmement cher pour des rewards qui sont vraiment très, très aléatoires. Encore une fois, c'est exactement comme le dé, les dés de la chance. Là-dessus, c'est une méga carotte, les amis. N'y allez pas. N'achetez pas ce bundle, sauf si vous êtes un gros spender. Alors là, foncez, c'est votre event pour avoir des attirails légendaires d'un haut niveau et vous allez pouvoir faire vos 160 essais. Sinon, n'y allez pas les amis. Dans les autres nouveautés, voire les nouveautés oubliées pour le moment de Lilith, regardez, si on se rend sur le musée et qu'on va tout au bout, on découvre qu'il n'y a toujours pas les nouveaux commandants du musée qui devaient être disponibles à la sortie juste après le patch. Et surtout, le truc moi qui me rend ouf, c'est quand on va dans voyager, regardez, j'ai gardé des essais pour vous montrer, j'espère que ça va pop. Je vous rappelle que Lilith nous a annoncé que vous avez déjà 3 fois des, euh, des feuilles. Là, j'ai eu de la chance. Donc, 45 d'un coup. 45 d'un coup, euh, des, euh, des livres, ça correspond quand même à 450 gemmes. Hein. Regardez, j'essaye de vous le faire pop. Là, il a pas l'air d'être motivé parce que ce que je voulais vous montrer, en fait, c'est qu'ils n'ont pas activé le fait qu'on puisse passer les animations. Bon, ça aura pas pop, mais je pensais que ça allait euh, réussir. Non, finalement. Les animations ne sont toujours pas activées. Les amis. Ils ne sont toujours pas passables, hein, c'est ce que j'entends par activer. On ne peut pas cocher une petite case et dire les animations, c'est fini, je n'en veux plus. On est obligé, encore une fois, de se manger ces animations totalement trop longues, éclatées, qu'on a tous trop vues. Alors que l'élite nous a promis, dès que le patch est passé, on pourra s'en débarrasser. On va finir les amis, pas sur cette note de Lilith qui veut tout notre argent. On va finir avec un KVK où, là pour le coup, Lilith va récupérer un max d'argent. Le KVK du Royaume 2000. Pourquoi va-t-on en parler Car regardez, c'est un KVK à 8 royaumes avec 5 royaumes impérium. Alors oui, ce ne sont pas les 5 plus gros impériums du jeu. On n'est pas dans le top 10 des impériums. Mais pour certains, on est dans le top 20 et euh, on est dans le top 30 pour tous les royaumes sur cette map-là. On a notamment l'ultra-favori, celui qui est en haut à gauche, hein, mais ça dépendra des alliances et si personne retourne sa veste. Le 2000, c'est les RD2K. Si vous ne connaissez pas les RD2K, hein, ils ont fait tout le temps des saisons d'Osiris énormissimes, très stratégiques. De vrais bourrins, il y a le 12-35 avec les EV, qu'on connaît aussi en Ligue Osiris, qui ont bien performé. Les GV-77, eux aussi ont été très bons, ils nous ont rapporté pas mal sur la saison dernière d'Osiris. Le 16-06 hein, avec les INW, aussi une bonne alliance hein, en Osiris. Et on finit avec le 12-28, les IF-28, aussi un beau parcours en Osiris, vous voyez tous ces royaumes-là. Étant des gros royaumes, on les retrouve très souvent en Ligue Osiris. On va donc voir, on est à 9 jours, 7h40 et 23 secondes. On va donc voir à ce stade, les portes de niveau 4 hein, sont tout juste ouverte, normalement on le voit. Hein. Donc on est du côté des RD2K, hein. sur le côté la Havane, ils sont avec leurs alliés hein, qui sont même pas encore sortis de ce côté. De l'autre côté, ça, se fight direct, hein. on, est, euh, on va avoir des royaumes, on est sur, euh, je ne sais pas si on est en heure pleine, mais en tout cas, eh, ça rame un petit peu quand même. Je ne sais pas si on est en heure pleine, mais... Les alliés, là, les euh, GV77, hein, face au IF28, on a déjà un choc entre deux Imperium hein, des deux côtés. Ça va être très très lourd. Et avantage au GV77, on le voit déjà sur la map, qui repousse. Les IF28, hein, donc ça part mal pour les alliés des RD2K. Au sud, les RD2K, ils sont aussi avec leurs alliés. Ils sont installés tranquillement. Leurs alliés au sud, et ben bah, c'est pas la même. Hein. Ils se sont fait totalement enfermés par les IN, INSL, INW, INM et toute la série hein, des IN. De l'autre côté, en Macha, bah pareil, ils sont avec des alliés, donc ils sont... Détendu avec les Eevee. Les Eevee qui sont partis aussi hein, fort sur ce côté-là. Mais encore une fois. En Ocurie. Bah c'est tranquille. Hein, pour eux. Ils ne sont pas en zone conflictuelle. Ça ne se bat pas. En Dimbroco, pareil. Et on remonte de l'autre côté en Villa Villa. Où justement. Le 77 a fait le choix de ne pas sortir de ce côté-là. Alors, ils ont été bloqués autour d'une porte déjà. Mais ils ont décidé de ne pas sortir. Pas besoin puisqu'ils se de l'autre côté. Ils sont focus pleinement dessus. Quand on n'est pas sur des méga Imperium, hein, les mecs ne peuvent pas sortir des deux côtés. Donc actuellement, hein, la grosse zone de fight, hein, c'est ici. GV 77 IF-28 en sac à ce qui voudrait dire qu'en Brookton, on aurait la plus grosse zone de combat hein, du C1-17-29, hein, un gros KVK encore une fois à suivre. On va voir, les RD2K peuvent, le Royaume 2000 hein, Il a failli devenir énormissime à plusieurs reprises, il peut toujours rentrer dans le top 10 des Imperium avec un très gros KVK. Et surtout, s'il reçoit une ou deux très grosses alliances en migration. On en reparlera hein, la semaine prochaine de ce KVK. Je vous montrerai les différentes coalitions. Ils auront pas mal avancé et on aura un terrain stable avant les ouvertures des portes de niveau 5. Si on regarde la 14 milliards, on est mis 12 milliards, 10 milliards. Il leur manque une ou deux très grosses alliances pour être dans le top 10 Imperium. Et pouvoir prétendre aux énormissimes KVK.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 Un excellent week-end à tous. Et je vous dis à plus sur ROCK.